Uh, Pascal minute, Merci euh, infiniment, Monsieur le Président, de me donner deux fois la parole, Merci. mais je, je n'en ferai pas un, un, un usage trop, trop long. Simplement d'abord et en premier lieu pour remercier euh, Monsieur Siewska pour le travail qui a été accompli. Le sujet est un sujet difficile, il touche parfois à la conscience, il touche aux règles de la famille, donc il touche au, au plus profond de ce qui euh, constitue nos vies. Donc M. Siewska a su euh, trouver un, un, dire un, un terrain euh, qui était un terrain d'intérêt supérieur et il l'a dit, ce sont les mots qu'il a utilisés, je veux les reprendre parce qu'il justifie euh, à la fois le rapport et le travail que nous avons fait tous ensemble, l'environnement affectif et le bien-être de l'enfant. Merci M. Siewska d'avoir placé votre rapport sur ces dômes là Il résume effectivement, la position et le travail qui a été la nôtre. Ça a été dit, je ne le répéterai pas, nous sommes là en présence, euh, j'allais dire, d'un appel du cœur pour faire en sorte que les enfants ne subissent pas, à travers l'union, la disparité entre certaines législations. C'est ça le travail que nous avons accompli. La reconnaissance automatique, Madame la Commissaire, elle est nécessaire. Et effectivement, M. Cavada l'a dit à juste titre, nous ne pouvons pas avoir une libre circulation pour les marchandises, une libre circulation pour la finance et ne pas avoir pour les enfants cette même reconnaissance réciproque au sein de l'Union. Donc je tenais à apporter mon soutien le plus vif à M. Zieska, à son rapport et remercier l'ensemble de mes collègues pour le travail en insistant auprès de Mme la Commissaire pour que l'intérêt supérieur des enfants soit pris en compte au sein de l'Union. Merci. Euh... Merci beaucoup monsieur le député. Do you accept blue card from Mr, Franzulica? Mr. Franzulica, Take a floor, please. Half a minute.